Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Vous entendez correctement Oui. Parfait. Bah, merci, de, merci de votre temps. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler donc, des power skills. Ça peut vous paraître un petit peu nébuleux, là. ça peut vous paraître un peu aléatoire, euh, imprévisible. Euh, en fait, l'idée, c'est que votre carrière risque d'avoir aussi ce type de trajectoire imprévisible, aléatoire. Ce n'est pas une, forcément une mauvaise chose. Euh, l'idée, c'est qu'il va vous falloir... Euh, et moi, j'ai eu cette chance-là qu'on qu me l'explique assez, assez jeunes, euh, des, des, des, des compétences euh, qui sont ni des hard skills ni des soft skills, qu'on appelle les power skills, je vais revenir là-dessus. Euh, et en fait, ça, ça vous aide à bien gérer votre carrière, on va dire, simplement parce que vous arrivez à passer la vitesse sur certains sujets, euh, parce qu'on vous l'a expliqué. Euh, Peut-être pour vous dire déjà deux, deux, deux mots sur moi. Donc euh, je suis Maxime, je travaille chez Général Electric. Euh, j'ai eu aussi euh, le plaisir et, et j'ai la chance de diriger une, une petite PME. Euh, et puis j'ai aussi le plaisir d'être enseignant vacataire euh, auprès de l'UTBM, donc les étudiants énergie, soit vous m'avez eu, soit vous m'aurez, euh, sur la, la partie centrale électrique. Euh, comme je vous l'indiquais, il y a, y a voilà, trois types de, de compétences qu'on peut, qu peut distinguer. Euh, le premier message que je voudrais vous passer, c'est la partie « Technical Skills ». Il ne faut pas les oublier. C'est la base. C'est votre, votre socle d'employabilité. Pourquoi Parce que ça fait partie des, des jalons qu'on va vérifier, notamment dans les entretiens. Si vous ne passez pas la partie technique de l'entretien, vous ne pourrez pas évoluer dans l'entreprise. Euh, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a tendance à penser qu'on peut... Trouver l'information si on ne la connaît pas. On va aller euh, sur, euh, sur Internet, on va demander à un robot qui va nous donner une réponse. En fait, la réalité industrielle, c'est qu'il y a des tas de cas où vous n'avez pas le temps d'aller regarder sur Internet. Euh, et puis, de toute façon, sur certains sujets, si vous ne savez pas où chercher, ni ce que vous devez chercher, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. C'est la base. Et, et vraiment, je vais insister là-dessus. Je vous parle des « power skills », je vous parle des « soft skills ». Mais la base quand même du métier d'ingénieur, c'est les compétences euh, techniques. Euh, les soft skills, qu'est-ce que c'est bah, C'est, euh, on va dire, les choses qui nous viennent naturellement à l'esprit, comme euh, la sympathie, la communication, l'aisance à l'oral, la ponctualité. Ça, c'est des traits sociaux, en fait. Hein. C'est euh, lié au fait que vous allez interagir de manière efficace et épanouie, avec les gens qui sont autour de vous. Je vais vous parler plus spécifiquement donc, des power skills. Alors, ça n'a rien à voir avec euh, l'haltérophilie. Euh, cela étant dit, ça va vous permettre de porter quelques kilos de plus. L'idée, c'est que c'est des compétences. ce sont des compétences qui vous permettent de faire la différence. Des petites différences qui, in fine, bah, vont faire que vous allez trouver une opportunité. Vous allez peut-être être promu, vous allez peut-être... Euh, euh, développer un nouveau projet. Vous allez peut-être d'ailleurs avoir une idée géniale qui va vous pousser un peu plus loin. Et en fait, on va les, on va les balayer. Ce que je voulais aussi vous partager avec vous, c'est euh, voilà, la, la, la tendance globale qui est associée à ça. C'est que le, le monde du travail, il, il évolue énormément. Euh, la notion de carrière, déjà le mot carrière, ça fait un peu obsolète maintenant. Euh, on va parler voilà, d'expérience de, euh, professionnelle. Euh, le fait de faire une carrière dans une seule entreprise toute votre vie, avant c'était euh, probable, possible, plausible, mais euh, vraisemblablement vous, vous aurez plusieurs entreprises, vous aurez plusieurs métiers. Euh, et voilà, Je peux vous donner un exemple tout bête. Il y a des métiers qui n'existent plus. Hein, il y a quelques dizaines d'années, vous aviez des gens qui allumaient les réverbères vous aviez des gens qui coupaient les têtes aux autres, sociétalement, la société a évolué, donc ça, ça ne se fait plus. Vous aviez des opérateurs d'ascenseurs, euh, Spirou, voilà, c'est un opérateur d'ascenseur. Euh, L'automatisation a fait que, que ce type de métier a disparu. Euh, et puis, vous avez d'autres métiers qui sont apparus ces dernières années. Alors, on, on parle de data scientist euh, en, en vrai, les informaticiens qui font des maths, ça, ça existe déjà depuis un certain temps. Qu'est-ce qui a changé bah, C'est les capacités, la technologie, qui permet notamment de traiter des, des masses de données qui sont plus importantes. Donc ce métier-là, il a été complètement redéfini au cours des dernières années, et il perpétue le redéfinition. La même chose sur les gens qui gèrent des drones. Hein il y a dix ans, c'était de la science-fiction, c'était pour jouer dans son jardin, euh, maintenant, nous, par exemple, chez General Electric, on fait, euh, fait des inspections des éoliennes avec des drones. Et, et c'est devenu un, un business extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'éoliennes. C'est des, des systèmes qui sont très hauts, difficiles d'accès. En fait, c'est devenu un outil indispensable pour faire ce genre de métier. Même chose pour le Scrum Master. Pour ceux qui sont versés plus dans la partie informatique, Scrum Master, donc c est, c est beaucoup utilisé dans le milieu informatique, c'est l'animateur, on va dire, des, euh, des réunions qui n'est ni un chef, ni un expert technique. Ça aussi, c'est un métier qui n'existait pas. Et de la même manière, tout ce qui est interface graphique, euh, bah voilà, il fallait déjà avoir des HMI pour pouvoir avoir des interfaces homme-machine. Et puis, l'exemple que je peux vous citer aussi, c'est les gens qui sont ingénieurs chez nous, ingénieurs en fabrication additive. Il y a des gens qui sont chez nous, ils ont, ça fait voilà, une dizaine d'années qu'ils sont là. C'est simple, eux, leur métier n'existait pas quand ils étaient encore à l'école. Donc, ils ont appris, entre guillemets, euh, voilà, ils sont entrés dans l'entreprise et puis on voilà, la partie additive, additive manufacturing, euh, s'est complètement développée. Donc, ce que vous avez à retenir là-dedans, c'est que le panel de métiers que vous avez aujourd'hui à disposition, dites-vous que dans cinq ans, vous aurez un nouveau panel à disposition. Il y a des métiers qui vont arriver et des métiers qui vont repartir. Euh, je vais vous parler voilà, de ces fameuses power skills. Euh, la première dont je voudrais vous parler, c'est l'adaptabilité. Euh, pourquoi je vous montre cette photo -là Parce que voilà, ma journée de travail, de temps en temps, elle ressemble à ça. Donc, ce n'est pas forcément littéralement une course de bœufs dans, dans, dans la boue, mais elle peut ressembler à ce genre de bazar. En fait, c'est inhérent au monde du travail de devoir gérer les imprévus, les impromptus. Et c'est d'autant plus important pour vous de bien les accepter. C'est-à-dire que si vous vivez mal le changement, vous risquez d'être malheureux dans l'entreprise, parce que par nature, elle, elle, elle va évoluer. Je peux vous distinguer plusieurs cas là-dedans. Euh, bien évidemment, bah, vous allez avoir euh, des nouveaux projets qui tombent, des gens qui ne sont pas là, euh, des problèmes majeurs techniques euh, qui vont faire que vous allez avoir des coups de, de bourre. Euh, encore une fois, l'idée là, c'est d'accepter le fait ça peut être un coup de bourse, ça peut être pénible, euh, mais, mais autant en tirer le meilleur parti. Euh, vous pouvez avoir aussi des problèmes qui surviennent complètement imprévisibles. Je vous prends le cas de la pandémie. Euh, nous, on n'avait pas envisagé de prime abord que ça allait nous perturber toutes nos chaînes logistiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on n'avait plus de cartes électroniques qui arrivaient pour les contrôleurs de nos centrales. Et donc là, bah, il faut complètement réorganiser votre chaîne de valeur. Il faut avoir des nouvelles idées. Il faut penser à, à, à faire la maintenance et essayer d'upgrader les cartes existantes. Donc vous avez un changement complet de business model. On n'est plus de nouvelles cartes. Il fallait faire en sorte qu'on fasse tourner les anciennes. Un point aussi extrêmement important, c'est sur les compétences et, et, et les compétences transférables. Euh, là, là, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous pensez pouvoir développer comme compétences transférables. L'exemple que je peux vous citer, c'est moi-même, hein, quand j'ai quand commencé à, à travailler chez General Electric, j'ai pris un job d'ingénieur performance transitoire des turbines à gaz. Donc, quelque chose d'extrêmement précis, et quelque chose qui m'amène pas au-delà d'un constructeur de turbines à gaz. Et en fait, je me suis aperçu qu'à travers ce job-là, je pouvais développer d'autres compétences, compétences en, en système énergétique, des compétences en raccordement sur les réseaux électriques. Pourquoi Parce que les machines sont là pour faire les transitoires et soutenir les, les pointes de demande électrique. Et puis aussi sur la partie décarbonation. Et en fait, à partir de là, eh ben, on, on s'ouvre de nouvelles portes. Dans mon cas précis, voilà, le, le mois prochain, je serai à Barcelone, je serai avec les équipes d'Aliade pour le développement, bah, des méga-éoliennes de GI. À la base, voilà, je n'étais pas taillé pour faire des éoliennes. Développer des compétences transférables. Donc, je vous encourage à réfléchir à chaque fois, quand vous développez quelque chose, qu'est-ce qui peut être utilisé dans une industrie, dans une autre, ou peut-être dans de l'artisanat, dans l'entrepreneuriat, dans de l'associatif. Euh, et puis, aussi, un point important, c'est sur la partie innovation. Si vous n'avez pas un état d'esprit d'adaptabilité, vous êtes moins enclin à l'innovation. Pourquoi Parce que l'innovation, dans beaucoup de cas, elle vient de l'application d'une technologie ou d'une connaissance existante dans un nouveau domaine. Et si vous êtes donc enclin à cette adaptabilité, vous serez plus facilement apte, on va dire, à mettre en œuvre ces compétences dans un contexte qui est différent. La deuxième power skill dont, dont, dont je, je veux vous parler, c'est l'empathie. Alors on distingue l'empathie, la différence entre empathie et sympathie. Sympathie, c'est le penchant naturel hein, des êtres humains à se rapprocher les uns des autres. L'empathie, c'est différent. L'empathie, c'est la capacité de comprendre, de lire les émotions des autres, de se mettre à leur place aussi. Euh, Là, sur, le, sur mon téléphone, là, euh, bah, vous voyez ma vie en, en réunion. Euh, ma vie en réunion avec mes collègues, ils ne sont pas des dinosaures, hein, mes collègues, mais mes collègues, ils sont tous différents. Et si vous avez tendance à penser qu'ils ont le même type de raisonnement que vous, bah, vous allez vous tromper, en fait. Il va falloir essayer de bâtir une proximité émotionnelle. Hein, faut, il ne suffit pas d'être proche physiquement, L'avènement du télétravail fait que bah, maintenant, il y a des gens, je ne vais jamais les voir en physique de ma vie, c'est sûr. Par contre, je dois essayer de bâtir une proximité émotionnelle. Et le, le premier point dans ces cas-là, bah, c'est essayer de se mettre plus dans la tête des autres. Euh, ça, ça va marcher pour les équipes, parce que ça permet d'interagir plus efficacement. Ça va marcher aussi avec vos clients. Pourquoi Parce qu'on a tendance à on peut penser un peu hâtivement que... Euh, le meilleur des vendeurs, c'est celui qui vend euh, les produits qu'il a dans sa gamme. En fait, le meilleur des vendeurs, c'est celui qui répond aux besoins de ses clients, qui va pouvoir créer une récurrence parce que le client va être satisfait et va revenir vers lui par la suite. Peut-être que le catalogue ensuite évoluera. Et puis, l'autre point dont je voulais vous parler, c'est la partie diversité. Euh, Au-delà de la partie philanthropique et, euh, on va dire, progressiste de la, de la diversité, euh, d'un point de vue très pratique, les organisations sont plus performantes quand elles sont diverses. Qu'est-ce qu'on entend par là Quand on a des profils divers, il est vrai qu'a priori, on se fait moins confiance rapidement, parce qu'on est différent. On fait plus confiance aux gens qui nous ressemblent de prime abord. En revanche, passé ce moment-là, vous allez être capable de traiter les angles morts. C'est-à-dire que si toutes les mêmes personnes pensent la même chose, si c'est une très bonne idée, tant mieux. Si par contre, ils n'ont pas pensé à un problème quelconque, bah, tout le monde va aller dans le mur. Et en fait, ça, c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on valorise des perspectives diverses, de genre, de culture, d'âge, tout simplement parce qu'il voilà, y a toujours des commentaires qui peuvent venir, des choses auxquelles on n'a pas pensé, et c'est une manière, comme je vous le dis, de couvrir les angles morts. Euh la troisième dont je voulais vous parler, c'est euh, la partie engagement et la partie fiabilité. Euh, le premier, euh, on va dire la première notion, c'est ce qu'on appelle le « say-do ratio », le rapport entre ce que vous dites et ce que vous faites. Pendant votre période euh, probatoire, euh, période d'essai en entreprise, en fait, dites-vous que c'est la compétence qu'on va regarder. Pourquoi Parce que vous arrivez dans une nouvelle entreprise, on comprend très bien que vous ne pouvez pas être forcément complètement performant sur des tas de sujets. Et il y a un sujet, en revanche, qui ne demande aucune expérience et qui ne demande aucun talent, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et ça, c'est vraiment une valeur qui est cardinale. On va regarder ça dans les premières semaines et les personnes qui sont capables de dire très clairement ce qu'elles sont en train de faire et délivrer, ça se passera très très bien avec elles. A contrario, si vous ne dites pas de ce que vous faites, si vous promettez au-delà du raisonnable, et puis qu'en fait vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, là en fait on va vous dire peut-être vous avez les yeux plus gros que le ventre, ou peut-être vous avez des problèmes de communication. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Faites ce que vous dites, dites ce que vous faites. L'autre aspect c'est la partie confiance. Euh, c'est extrêmement important de bâtir un climat de confiance. Ça, ça, ça vient aussi avec la notion d'empathie dont on discutait tout à l'heure. Euh, faire confiance aux gens, c'est aussi euh, avouer et confesser ses faiblesses. Euh, pourquoi bah, Encore une fois, hein, ce n'est euh, pas simplement pour, des, euh, pour une question philanthropique. Hein. C'est lié au fait qu'en expliquant les points où vous êtes, par exemple, plus ou moins bon, ou les points sur lesquels vous êtes trompé, bah, vous permettrez au collectif d'avancer plus vite. Si moi, par exemple, une faiblesse que je vais vous confesser, euh, je suis moyennement bon en empathie, je lis moyennement les, les réactions des gens, et en fait, les gens avec qui je travaille, ils le savent, on en a discuté, et qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est quand ils ont quelque chose à me dire, ils vont pousser le curseur un petit peu pour être plus explicite, pour être sûr que moi, je vais bien recevoir le message. Et vice-versa ils vont me rappeler de temps en temps de me taire et d'écouter les autres. Ça aussi, ça va être une, une valeur importante. Et puis, un élément aussi important, c'est la partie intégrité. Euh, L'intégrité, ça, ça a trait euh, à l'éthique. Euh, vous allez avoir la chance ou pas d'avoir une entreprise qui a une éthique plus ou moins affirmée, euh, plus ou moins formelle. Euh, L'intérêt de cette chose-là... bon. Au-delà de, de limiter les risques financiers et les problèmes euh, à, à l'entreprise, l'idée, c'est que vous créez un socle de valeur qui est commun. Donc, quand vous ne cédez rien euh, euh, à l'intégrité, quand vous ne faites pas d'écart, de petits écarts, il n'y aura pas de problème avec des gros écarts. Et vous ne vous retrouverez pas avec des histoires, des gamelles à traîner qui vont vous amener dans des situations qui sont impossibles. Une autre valeur, c'est celle de... Une autre power skill, c'est de commencer petit mais commencer maintenant. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'on a une tendance naturelle à attendre que les voyants soient ouverts avant de lancer un projet. D'attendre que vous ayez le budget, l'équipe, la poussée du management, la poussée du client. Si vous attendez que tous ces indicateurs soient ouverts, ça n'arrivera jamais. En réalité, ça n'arrive jamais. En fait, il va falloir faire des petits pas. Euh, je vais vous prendre l'exemple de ces gens là qui, qui sont en train de nous révolutionner l'industrie spatiale en inventant des, des fusées réutilisables. Euh, avant de faire une fusée réutilisable, ils ont commencé par des tout petits pas. Euh, avoir un lanceur qui est capable de s'élever de quelques mètres, puis quelques centaines de mètres. Et puis après, ils ont commencé, on va regarder ce cas spécifique, à essayer de le faire atterrir. Donc on le lance, il fait quelques centaines de mètres, il se dépose. Et en fait, on a découpé ce problème en petits problèmes. Et la façon dont on l'a fait, on a dit, bah, voilà, je vais définir mon problème. Mon problème, c'est, je veux que ma fusée décolle verticalement, tant de degrés, elle atterrisse verticalement, tant de degrés. Et je vais le mesurer. Je vais pouvoir mesurer la performance lors de mes essais successifs. Si vous n'avez pas défini ou mesuré votre problème, vous n'améliorez rien du tout. Pour résoudre un problème, il faut d'abord le mesurer. Et donc, ils ont défini voilà, tant d'angles, tant de distances, et ils ont échoué tous les premiers essais. Euh, si vous allez sur YouTube, vous allez vous marrer. Il y a des compilations. Au début, c'est une catastrophe. Ça ne marche jamais. Et petit à petit, ça a commencé à fonctionner. Donc, ils ont fait ces différents prototypes. Ils ont inventé différents systèmes pour la guider. Euh, ils ont changé d'avis plusieurs fois. Donc, il y a eu une sorte d'ajustement et euh, d'amélioration. Ça, c'est le « improve » qu'on dit en anglais. Et donc là, vous avez les premières étapes qui sont les étapes du Lean Manufacturing aussi, Six Sigma Lean Manufacturing, méthode qui est, qui est largement utilisée dans l'industrie. Vous standardisez les problèmes en ayant ces étapes. Define, measure, analyze, improve. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez contrôler. Vous allez contrôler la répétabilité. L'exemple typique de ces fusées-là, ben voilà, on l'a fait, fait plusieurs fois pour valider que ça fonctionne correctement. Et à chaque fois, on reprend toutes les mesures. Et donc, comme je vous l'indique, on a commencé petit, on n'a pas visé tout de suite à envoyer un, une, un satellite en orbite, on a commencé par des petits pas, faire décoller la fusée, la faire atterrir verticalement, et ce problème-là, on l'a abordé d'une manière standard, la manière d'MAIC. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, hein, mais ça, c'est une des méthodes standards qu'on qu peut utiliser dans l'industrie. Euh, un autre point qui est important, c'est sur euh, la capacité de prendre des décisions. Euh, on peut être amené à penser que prendre des décisions, c'est réservé au management, euh, aux fonctions de direction. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et ça ne doit pas être le cas. En fait, tous à son, et toutes, à, à notre niveau, on doit savoir prendre des décisions dans le périmètre qui nous est alloué. Et en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que prendre une bonne décision, ça se prépare et la mettre en œuvre, encore plus. Donc, je peux vous distinguer déjà la, la, la première partie sur la préparation de la, de la décision. Euh, C'est encore une question de définition. Il va falloir que vous définissiez la décision. Est-ce qu'elle est dans votre périmètre Est-ce qu'elle ne l'est pas Qui faut faire venir dans cette discussion pour pouvoir avoir l'approbation Vous allez aussi essayer d'avoir des interlocuteurs il faut confronter les points de vue. On l'a vu tout à l'heure. Et en particulier, essayer d'accueillir les perspectives, y compris de vos contenteurs, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Pourquoi Parce qu'il vaut mieux avoir cette discussion avant, et on l'espère résoudre ces problèmes-là, plutôt que vous retrouver avec une décision que vous avez prise, et que vous allez devoir, dont vous allez devoir gérer les conséquences, parce que les gens vont vous casser les pieds, ils vont vous dire « ça c'était un problème ». La deuxième partie, comme je vous le dis, c'est la, la mise en œuvre de la décision. Euh, encore une fois, un des réflexes euh, Power Skills, c'est les gens qui euh, se disent « Ok, on va faire ça, mais on va peut-être commencer par un test ». C'est bête, mais c'est le plus intéressant pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc définir comment vous pouvez faire un essai, parce que c'est un, un essai, une simulation est-ce que c'est une maquette Est-ce que c'est un, un essai grandeur réel Tout de suite. Euh, encore une fois, vous allez contrôler que la décision, allait bien prise en compte. Pourquoi Parce que ben, dans des tas de cas, vous pensez avoir donné une consigne. Dites-vous que ça se transmet de proche en proche. C'est interprété. Je prends le cas, ben, nous, dans notre cas, des, des, euh, des centrales électriques. Entre le moment où l'ingénieur prend la décision et la personne sur site, l'ingénieur sur site qui fait le réglage, vous allez avoir différents systèmes d'information et différentes personnes qui vont convertir cette information. Et dites-vous -vous, peut y avoir pas mal de pertes en ligne. Et puis vous allez aussi pivoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça veut dire encore une fois, c'est pas grave de se tromper. C'est normal de se tromper. Euh, un des exemples que je peux vous citer aussi, c'est chez GI, il y a quelques années, euh, on est en train de développer notre, notre modèle, euh, on va dire, phare qui est la turbine HA, on était en train de faire un partenariat avec EDF, on avait développé avec eux tous les contrats, on était en train de faire la construction de la, de la centrale, et on s'est rendu compte que euh, bah, la turbine, elle était trop petite, qu'en fait le marché c'était pour une turbine plus grosse. Et qu'est-ce qu'on a fait Eh ben on a dit EDF, on va prendre 24 mois de retard. On a pris cette décision, forcément, hein, ça a généré beaucoup de beaucoup de remous, mais in fine, on a sorti la bonne machine. Et cette machine-là, ensuite, elle a permis de créer, on va dire, une, une lignée avec succès. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les décisions, elles sont bonnes dans le temps, et les conditions peuvent changer. Donc une décision peut devenir mauvaise par la suite, euh, et c'est pas grave, c'est normal il faut l'accepter, il n'y a pas de honte à dire je change d'avis. Ça aussi, ça va être une des compétences qu'on va chercher chez les gens, les gens qui disent sans complexe, je change d'avis. Le dernier point dont, dont, dont je voulais, euh, euh, dernière power skill que, que, que je voulais vous, euh, vous souligner, euh, c'est celle de, de, de la partie restitution. Euh, en fait aussi, on a tendance à penser que le retour d'expérience, L'encadrement, c'est fait pour les seniors, c'est fait pour ceux qui sont là depuis longtemps. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. Euh, la réalité, c'est que on, on devient un mentor, on devient senior en aidant les autres, en aidant les juniors. L'exemple que je peux vous citer, bah, c'est un collègue, hein, il, a, il, il y a quelques jours, euh, ça fait six mois qu'il est dans l'équipe. Il euh, y a des, des gens qui sont arrivés là, bien avant lui... Hein. Euh, et pour autant, il a démontré sa capacité d'écoute, sa capacité d'encadrement, et c'est lui qui est promu leader technique. Pourquoi Simplement parce qu'il a beau être le plus junior, il a montré qu'il était capable d'endosser un costume de seniorité. Donc là aussi, je peux vous inviter à bosser là-dessus. Quand vous montrez auprès des équipes que vous êtes capable d'aider les autres, d'encadrer les autres, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, vous allez être plus facilement regardé. Euh, si je peux vous résumer, premier point, sur la partie adaptation, on a vu. Euh, là, ce qu'on est en train de vivre cette semaine, c'est un exemple typique d'adaptation. Euh, ce que je peux vous conseiller à faire dans les deux jours, enfin une journée maintenant qui vous reste, c'est d'essayer des rôles, peut-être, dans vos équipes, que vous n'avez pas précédemment endossés. Pourquoi Parce que là, vous êtes dans une zone, euh, on va dire... Euh, Safe. Euh, si, vous, si vous loupez complètement l'exercice, bah, c'est pas grave, hein, c'est le crunch. Hein. Euh, et si vous y arrivez, bah, vous aurez la satisfaction de vous montrer à vous-même que vous savez faire aussi des choses qui, a priori, vous potez pas du tout euh, et vous, vous avez peur. L'autre point, ça va être sur la partie empathie. Euh, ça, ça demande un travail sur soi. Euh, là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez imaginer le dernier conflit. Peut-être c'était il, enfin, il y a 20 minutes en bas, sur un sujet où vous aviez un désaccord. Essayez d'imaginer, l'exercice qu'on qu recommande souvent de faire, c'est d'essayer voilà, tout simplement de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi cette personne, elle n'est pas d'accord Pourquoi elle est irritée Pourquoi elle est en colère Souvent, c'est des questions simplement liées à la peur, euh, à l'incompréhension. Euh, des choses que vous pouvez aisément parfois résoudre. L'engagement, la fiabilité. L'exemple typique que je peux vous donner, c'est vous promettez moins. Voilà. Quand vous pensez faire un truc, vous commencez dans la boîte, vous pensez que vous allez pouvoir faire 100% de quelque chose, dites que vous allez essayer d'en faire 80 et puis essayer d'en faire 100. Les gens seront très heureux de vous voir faire vos engagements, les 80%. Et ils seront encore plus heureux s'ils voient que bah, vous avez été raisonnable dans vos euh, prétentions et qu'en fait, bah, vous savez faire même d'ailleurs un petit peu au-delà. Sur la partie « Commencez petit, commencez maintenant », c'est « Start small, start now euh, ». Là, vous avez peut-être en tête quelque chose dans votre projet hein, euh, que vous voulez mener jusqu'à demain. Vous pensez que vous n'avez euh, pas le temps de l'étudier, vous n'avez pas le temps de le faire. Je vous promets que vous avez le temps. Vous prenez un quart d'heure... Et puis, euh, peut-être, vous allez faire un bidule en carton. Peut-être, ça ne va pas être grand-chose, mais peut-être, ça va être une grande idée. L'exemple, c'est cette présentation. Hein, euh, cette présentation, un jour, je me suis dit, bon, je vais bosser un quart d'heure là-dessus. Et puis après, bah, voilà, le reste est venu. Sur la partie décision, encore une fois, euh, raccrochez-vous à des, à des basiques. Euh, préparez la décision, préparez la mise en œuvre. C'est n'est pas simplement une décision, c'est pas simplement de dire on va on va par-ci, on va par-là, euh, sans réfléchir. Ça demande un petit peu de méthode. Et puis le dernier point sur la restitution, euh, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez commencer ici et maintenant, euh, c'est donner du, du retour à vos collègues sur les choses euh, qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas dans leur approche. Euh, et puis aussi accueillir, et demander à, à vos camarades, bah, qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire en fait, ce genre de commentaire, hein, quand vous avez quelqu'un qui vous dit euh, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, on a tendance naturellement à, à mal le prendre. Euh, en fait, c'est un joyau quand on vous donne ce commentaire-là, parce que c'est quelque chose qui est identifié par les autres. Pas forcément cette personne, mais aussi d'autres personnes, peut-être, ont pensé la même chose. Ils vous ont donné un retour et vous, ça va pouvoir vous permettre de l'intégrer et de le corriger. Je vais finir par quelques conseils. Euh, premier, hein, je réinsiste là-dessus, euh, c'est euh, cibler, travailler vos, vos core technical skills. Trouvez quelque chose qui vous plaît, trouvez ça dans un domaine, je l'espère, euh, en extension ou euh, transférable et puis devenez vraiment bon à ça. Si vous êtes, de, vous êtes vraiment bon techniquement, c'est votre, euh, votre marche-pied pour, euh, pour le monde de l'entreprise. Euh, le deuxième point, bah, c'est les soft skills. Euh, on est toujours, ou souvent en tout cas, dans des euh, organisations avec des interactions sociales. Meilleures seront vos interactions sociales, meilleur ça se passera. Euh, L'autre point, c'est, voilà, prenez conscience de vos power skills. Prenez conscience de celles que vous avez déjà. Et dites-vous que c'est bien, c'est une chance, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir les pousser un petit peu plus loin. Et puis prenez conscience aussi de celles que vous pensez ne pas avoir. Pourquoi Parce que si vous ne l'avez pas, bah, ça risque, voilà, risque d'être un trou dans la raquette. Et donc, ça mérite d'être bossé. Encore une fois, vous pouvez avoir votre style, vous pouvez avoir euh, vos aspirations. Euh, C'est quand même mieux si vous interagissez de manière efficace avec les autres. Euh, vous pouvez définir un plan d'action euh, sur des choses très précises. Par exemple, parler de la procrastination. Bah, vous pouvez planifier pour euh, éviter tout simplement d'attendre euh, sans fin que ça commence. Et puis, euh, vous allez avoir aussi sur cette, cette partie de, de, de répétition, de réitération. Pourquoi Parce que ce n'est pas un processus que vous allez faire simplement entre maintenant et votre entrée dans, dans votre premier emploi. En fait, c'est quelque chose qui sera sans doute circulaire, qui reviendra au cours de votre vie. OK, bah, j'en ai fini. Si vous avez des questions. Je vous écoute. Power skills, c'est vraiment des compétences qui vont vous permettre de faire la différence. C'est les petits plus. Euh, si je prends les soft skills, si vous n'avez pas les soft skills, si vous n'êtes pas ponctuel, si vous n'êtes pas sympathique, si euh, vous avez une communication déplorable, bah, c'est pas la peine. Ça, vous irez nulle part. Si, par contre, vous n'avez pas d'empathie, ça n'empêche pas de faire un, de, de travailler. Si vous n'avez pas de capacité d'adaptabilité, vous allez sans doute avoir votre premier job. Là, ce qui sera compliqué, c'est que vous allez mal le vivre ensuite, et vous allez avoir des difficultés. Donc l'idée, c'est que ces points-là, c'est des petits plus. des petites, on va dire, Des petits euh, comportements automatiques qui vont faire que vous allez faire la différence. Je vous en prie. Vous avez dit, par exemple, que de faire des retours aux gens en disant, bah ça, j'ai beaucoup aimé, ça, voilà. Ouais. Mais euh, je trouve que temps, les gens ne sont pas trop habitués. Et là, tout de suite, sur le je ne vois pas trop la façon de le faire sans, sans être malade. Euh, Alors, en effet, vous avez des gens qui vont très mal le prendre. Bon, bah. Tant pis pour eux. Euh. Il ne faut pas sous-estimer, quand vous avez un retour positif, que vous faites ce retour positif, euh, le pouvoir que ça a sur la, les personnes. Hein ils, vont, ils vont vraiment apprécier. On apprécie vraiment quand les gens nous disent que c'était bien. Euh, ça, je suis d'accord. Il y a une question culturelle. Vous prenez la culture anglo-saxonne, on donne du retour en permanence. C'est normal. C'est comme ça. Culture européenne, latine, on a du mal à donner du retour. Il faut prendre les gens... Qui, euh, qui, vous pensez, vont bien l'accepter. Et puis, de la même manière, vous, pour le coup, bah, vous pouvez chercher du retour, en permanence, avec n'importe qui. Ah ouais. OK Bon, bah, très bien. Pas d'autres questions Je vais au café, sinon, à côté, hein merci beaucoup Comme ça, je...